Reste fléchi, Harry Reste fléchi, Harry T'es pas fléchi, là Petit, Tu fais des trop grandes pas. Tu fais des trop grands pas, vraiment. Harry, attention, tu te relèves. À chaque fois que tu fais ça, fais ça, tu te relèves. Ça, tu te relèves. Ça, c'est niveau des départ. On peut pas. C'est pas. pas possible. Je dois avancer, je suis toujours bas, je suis toujours bas. Oh, même moi, 47 ans, j'arrive à bas. J'ai 5 fois ton âge. Hein. Mais au lieu de faire uniquement ça, vous accélérez au pied. Vas-y, Lilia, tu le fais bien. Ah, plus que ça. Oui, Sony, c'est bien. Oui, les Lélia. Fléchis plus, Tijani. C'est bien, c'est l'idéal. C'est toujours avoir les pieds qui bougent, toujours, toujours. Et à cette vitesse-là. Si vous, vous forcez à vous entraîner comme ça, à côté de vos potes qui font aucun effort, quand même pas un bon placement de pied. Au bout d'un mois, vous étiez fou. neuvième homme, vous passez euh, top 3. C'est réglé. Et les autres ils vont vous dire, hein, qu'est-ce que tu as fait Pourquoi Je vous garantis, hein, c'est pour ça qu'hier je lui ai dit qu'elle allait tout péter en région. Parce que je connais très très bien le niveau. Il n'y a aucune fille qui bouge ses pieds. Si je ne bouge pas mes pieds, j'ai zéro réactivité. Je peux bien avoir la vitesse de Kenny. Si je ne suis pas prêt et que je ne bouge pas mes pieds, Bam, je prends un temps de retard sur mon attaquant qui, s'il est à la même vitesse que moi. Donc, c'est hyper, hyper... Et je pense que vous avez entendu déjà vos coachs vous le dire. Hein. Sauf que... Le travail individuel, il ne se fait pas. Salut à toi. C'était un extrait d'un de mes camps en août 2020. C'est aussi un extrait d'une vidéo de formation pour les joueurs que je suis à l'année dans le Cercle Basket. La 280e vidéo. Si tu veux faire la différence, tu dois t'entraîner individuellement et différemment. C'est ce que résume cette petite vidéo. Si tu veux en savoir plus, si tu veux avoir la suite, eh bien, il te reste plus qu'à m'écrire david bonnelcom ou de consulter david-bonnel.com et cercle-basket.fr. A bientôt sur les terrains.